Salut à tous Bon, et ben voilà, depuis le temps qu'on ne vous en parle pas, depuis le temps qu'on évite le sujet, depuis le temps qu'on qu se lalomme entre les informations, et puis surtout depuis le temps que vous vous en rêvez tous, puisqu'on est bien d'accord que Star Wars Legion, c'est un jeu qui est forcément destiné à être joué avec le noir, et ben, ça y est, elle est là, elle a été annoncée hier soir pour une arrivée niveau septembre. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, quelles sont les propositions, quelles sont les innovations. Et puis, euh, puis qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle pack de start, de Star Wars Légion Allez, c'est parti Bon, euh, déjà première chose qui, qui frappe, à moi qui m'a frappé, je la trouve super belle. Franchement, elle est, elle est vraiment, elle est, elle est radieuse. Quoi. Euh, non, bon, ils avaient déjà cherché à faire quelque chose de beaucoup plus quali avec Star Wars Légion. Ça, on, on le sait très bien. Hein. Cet emballage noir avec ces avec bordures-là, c'était voulu. Hein. Il y avait vraiment une volonté de, de passer un gap. C'est important euh, d'avoir un packaging euh, qui répond, parce qu'on le voit, la concurrence le fait de plus en plus. Euh, mais là, euh, voilà, je trouve que les couleurs pètent, euh, déjà la première boîte était vraiment sympa, on avait un Dark Vador prédominant, on voyait la notion du champ de bataille, hein. on savait que, que, ça allait être, que ça allait être la guerre, que ça allait fighter, mais là, euh, moi je suis conquis, euh, j'aime bien euh, Grievous comme ça, le, le, les sabres, les couleurs, il euh, y, y, y a du jaune, il euh, y, y a du vert, du bleu, du rouge, il euh, y a des vaisseaux dessus qui canardent dans tous les sens, un hein, missile qui part, bah voilà quoi, c'est la, la grande bataille telle qu'on peut vraiment l'imaginer et s'y attendre. Et, euh, et voilà, et je, la trouve, je la trouve très très très belle. Euh, Qu'est-ce qu'on aura dans cette boîte bah, On aura deux factions, hein. je lis mes petites fiches, hein. j'ai décortiqué un petit peu les informations euh, comme vous hier soir sur, sur les réseaux. Donc bah, comme on s'y attend, il va y avoir hein, la République Galactique contre l'Alliance séparatiste. Et puis, et puis bah, on peut à peu près s'attendre à une quarantaine de figurines à l'intérieur. J'en ai comptabilisé 43, euh, voilà, peut-être que, peut que je me suis trompé, mais pas beaucoup. Donc on aura ciblement la même chose que pour la boîte Star Wars Legion. Je le dis tout de suite, euh, bien entendu, cette boîte est totalement euh, rétro-compatible avec la première boîte. Euh, vos réglettes seront les mêmes, vos dés seront les mêmes, vos pions seront les mêmes. Il me semble qu'il y a un pion en plus qu'on n'a pas encore vu, mais euh, sinon, pour le reste, c'est exactement euh, la même chose. Allez, ce qu'on va faire ensemble, ben, c'est de regarder ce qu'on nous propose. Euh, donc on nous propose les séparatistes contre, euh, contre euh, la République Galactique, avec dans cette boîte de start, donc un, un Grievous, euh, dont on va voir qu'il a une particularité, et puis euh, également ben, Obi-Wan Kenobi en chevalier Jedi avec, euh, avec son armure. La première boîte, alors, il y aura... Avec la boîte de start, comme il y a eu pour Star Wars Légion, deux boîtes d'extension de troupes, euh, dont on sait déjà qu'elles seront identiques à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est un premier petit reproche. C'est vrai qu'on ne nous pousse pas, en fait, euh, je trouve, à acheter euh, ces boîtes parce qu'il euh, faudrait soit qu'il euh, y ait des cartes particulières. Euh, des cartes qui nous poussent vraiment euh, à acheter ces boîtes-là. Soit il faudrait qu'il y ait des figurines euh, qu'on ne retrouve pas dans la boîte de start. Mais bon, ça, c'est une volonté Disney. Euh, ils ne veulent pas euh, créer comme ça euh, de, de, de différence entre les gens qui achèteraient la boîte et ceux qui auraient la possibilité d'acheter les, les, les, les starters. Donc, on aura hein, de toute façon un starter pour chaque faction. Donc, un starter de clone et un starter de, euh, de droïde. On va regarder euh, bah, un petit peu plus près euh, tout ça. Bon au niveau des, de la carte, hein, on arrive un petit peu à la lire. Euh, nos clones, hein, ils ont un en point de vie, un en point de suppression, ils se déplacent à deux, euh, ils tirent à un euh, trois, du dénoir. noir, Alors, corps à corps ils seront des noirs également. Bon et puis après on va avoir on va avoir une petite particularité. Euh... Au niveau du texte, est-ce qu'il y aura des vraies avancées de ce côté-là Est-ce qu'ils vont vraiment réinventer des choses Ou est-ce que pour cette boîte de start, ils vont recopier ce qu'il y avait dans l'autre Je ne vous cache pas que ce serait dommage, il faudrait vraiment qu'elle ait un gros intérêt, autre que celui de nous proposer en fait de la figurine de, de, de, de série Claude. Je voudrais vraiment, moi, si c'est possible... Euh, après c'est déjà fait hein. c'est un vœu pieux mais qu'il y ait une, certaine, une vraie euh, différence de jeu entre les clones, les séparatistes euh, l'Empire et, euh, et le reste euh, c'est le cas hein, dans les jeux de cartes notamment on ne joue pas tout à fait de la même façon dans le JCE quand on joue Empire ou quoi que ce soit c'est la même chose dans X-Wing donc il faudrait que ce soit je trouve, un petit peu plus marqué euh, dans cette nouvelle proposition euh, on regarde les figurines on va regarder chaque, chaque figurine indépendamment. Couleur de socle, donc cette fois-ci, on est sur une couleur beige. N'oubliez hein, pas, alors bien sûr, on repeint tous nos socles, mais bon, il y a peut-être des gens qui ne le font pas. Et là, en l'occurrence, on est donc sur du beige. Vous verrez que pour les séparatistes, ben, ils ont choisi une couleur vraiment dégueulasse. Euh, le logo, le logo, c'est le logo de l'Empire. Donc pour ça, c'est classique. On regarde un petit peu plus près euh, les figurines, donc on aura toujours hein, dans nos sections euh, un, un chef d'escouade qui aura toujours ce fameux bras tendu en train de donner une indication. Euh, c'est le parti pris hein, de FFG, c'est de, de, de dire bon ben voilà celui qui donne l'indication c'est le, le commandant. Je trouve les clones plutôt euh, convaincants, ce que je leur reproche c'est que je les trouve un petit peu massifs. Euh, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fin. Après, c'est toujours pareil, on est sur de l'image, il faut, il faut qu'on les voie d'un peu plus près. Pour, parce que voilà, par exemple, Leia, je n'étais pas très convaincu. Puis quand je l'ai eu dans les mains, je l'étais un petit peu plus. Au niveau des spécialistes, la gonzesse, quand on l'a eu dans les mains, on s'est dit « what the fuck ». Dans les deux sens, ça marche. Donc, il faut faire attention à, à, à ce qu'on dit sur les figurines. Pour l'instant, il y a eu un vrai gap de ce côté-là, du côté de FFG. Donc, on peut imaginer qu'on va prolonger en fait cette amélioration, j'aime pas trop ces postures là, parce que euh, je sais pas si vous avez la même difficulté que moi mais je trouve que la figurine accroche mal en fait, euh, au socle et quand elle tient que sur un pied comme ça, déjà pour faire coller un truc comme ça on va galérer, puis pour le faire tenir à la moindre, au moindre transport elle va, elle va faire le saut on verra, après voilà euh, ce qu'on a besoin, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est du dynamisme dans la pose moi je suis le premier à le dire donc, euh, donc là on est, on est servi voilà, classique, hein, on aura les gars à genoux, les gars debout, toutes les positions qu'on peut imaginer. Je les trouve un peu statiques quand même, ils sont un peu, un peu renfermés sur eux. Avec les scouts, on avait eu des choses un peu plus, un peu plus vivantes. Et comme d'habitude, vous aurez dans, dans votre boîte deux spécialistes, hein, deux, deux, deux clones ou deux représentants de la boîte qui seront équipés d'armes lourdes. Donc là, pour les clones, on aura, on aura un fusil. Et puis on aura bah, forcément une, une méga sulfateuse. Lui, il en impose. Essayez de lui faire une petite particularité de peinture. Voilà, c'est convaincant, c'est du clone. Alors après, moi, les clones euh, du premier épisode, c'est pas mes préférés. Euh, mais euh, bon, on ils attendent depuis tellement longtemps, puis c'est une porte ouverte. Hein, c'est surtout ça qui, euh, qui nous intéresse euh, vraiment. Au niveau euh, donc de la, du, du vaisseau, enfin de, de, de l'équipement lourd qui sera proposé pour les clones, donc, euh, on va se retrouver avec ce Speeder, euh, speeder Barque. Euh, là déjà au niveau des clones, on devrait en avoir euh, apparemment 18 hein, dans la boîte hein, avec deux versions lourdes. Et puis on aura donc un seul Speeder comme ça qui aura notamment trois options euh, de tir. Première chose, moi, qui m'inquiète dans ce sidecar, hein, parce que c'est un sidecar de, de, de, de Spider, c'est euh, le pied. Vous voyez, le pied, il est extrêmement euh, décentré. Hein, il est complètement à l'arrière. Ils ne l'ont pas mis au milieu. Euh, ils ont voulu donner de la légèreté, en fait, à la figurine, hein, que ce soit extrêmement aéré. C'est euh, bien. C'est bien. Par contre, euh, à transporter, euh, à mon avis, ça va être difficile. C'est-à-dire que vous allez... Euh... Vous allez casser votre, votre pied, si vous collez les deux parties, vous allez, vous allez casser systématiquement. Donc il faudra voir, maintenant on est dans un univers où les imprimantes 3D existent. Donc, euh, donc on sait tout faire, on peut tout faire. Donc, euh, donc ça c'est cool. Euh, trois options hein, de tir, donc forcément on aura une mitrailleuse, on aura sans aucun doute un canon, on aura, on aura des choses comme ça. On n'a pas d'indication là-dessus, on n'a pas de visuel là-dessus non plus. Hein. On n'a vu qu'une seule ou je crois avoir vu deux versions. Euh, présenté mais c'est assez difficile de savoir mais bon, c'est un classique on aura le laser on aura la sulfateuse et puis on aura on aura l'arme euh, lourde sinon bon bah la moto en elle-même est, est plutôt enfin le spider en lui-même est plutôt sympa un peu lourdingue mais euh, ça correspond vraiment vraiment à l'univers de clone noir on retrouve les codes euh, de clone noir et puis bah, c'est sympa de nous l'avoir présenté comme ça euh, en 3d on aurait aimé qu'ils nous présentent euh, des figurines aussi en 3d mais ils le font pas pour, euh, pour les troupes Évidemment, en face, on va se retrouver donc avec des droïdes B1, hein, euh, battle droïdes. Euh, alors là aussi, au niveau des battle droïdes, hein, on, est, euh, on est iso hein, avec ce, ce que l'on a au niveau des clones. On va se déplacer à 3, On a un point de vie, un point de suppression. Euh, par contre, attention, les droïdes, ils attaquent avec un dé blanc et euh, que ce soit au corps à corps ou à distance, hein, de ce que, que l'on peut, peut en lire. On va, on va repérer un nouveau, un nouveau logo. Ah, je suis des, hop. on va repérer un nouveau logo aussi. Euh, bon, voilà, c'est normal. C'est le logo qui va définir, définir les séparatistes. Je ne connais pas, ouais, c'est ce que c'est. Ouais, c'est vraiment fidèle. Je me rappelle pas qu'ils aient eu un logo, les séparatistes. Mais bon, voilà, c'est le logo qui a été choisi. Euh, alors voilà, c'est bizarre parce qu'on a des socles qui sont, qui sont marrons. Euh, mais euh, quand on regarde les figurines, bon, on se retrouve avec des socles bleus. C'est très laid. Alors, je pense qu'au final, ils seront vraiment bleus. Euh, parce que euh, c'est plus ou moins euh, ce qu'on a vu euh, euh, par la suite. Euh, notamment au niveau du logo. Hein, le logo de, de commandement est bleu aussi. Donc, il y a de fortes chances pour que le, le socle soit bleu. Je le redis, c'est pas grave parce qu'on les repeint systématiquement. Mais là... Pour ceux qui ne les repeignent pas, euh, je trouve que c'est un, un beau bleu ciruléen, comme on dit dans Le, le diable s'habille en Prada. Euh, toujours pareil, dans la boîte de start, vous en aurez à peu près une vingtaine, hein, 18. Ils, ont, ils ont en annoncent 18 avec deux versions euh, lourdes. On va les regarder d'un peu plus près. Là, donc du coup, ben, le droïde ne montre pas du doigt. Hein, par contre, il a une posture qui est différente. Donc, ça, c'est le commandant des squads. Lui, il va regarder aux jumelles. Je trouve que les droïdes sont beaucoup plus sympas euh, que les clones. Euh, ils ont une belle finesse. On retrouve bien en fait, la maîtrise qu'ils ont eue, notamment pour, euh, dans les spécialistes, le droïde médical, euh, médical rebelle. Hein, euh, on voit qu'ils ont réussi à faire de la finesse au niveau, au niveau des jambes. Par contre, le risque, c'est qu'on a très, très très très peu de portance en fait, euh, sur euh, des figurines comme ça. Et par exemple, moi, mon droïde médical, il ne pas de se décoller et de se casser la gueule. Euh, si vous avez des infos à me donner pour, pour bien coller, hein, euh, j'utilise de la colle normalement euh, définie pour ça et qui marche très bien pour euh, d'autres gammes, euh, ben, je suis preneur. C'est vrai que les figurines euh, de légion sont un petit peu molles et euh, du coup le, le, il y a, on n'a pas le même plastique au niveau du socle et de la figurine sauf qu'on n'a pas une adhésion euh, qui est vraiment à Quoi qu'il qu en soit, donc on a une faible portance, donc il faudra faire attention à la façon dont vous euh, soclez vos figurines. Et puis bah, si vous repeignez et si vous faites un décor, bah, prenez la figurine dans le décor et ça va très bien se passer. Je trouve que euh, ouais, les, les, les, les droïdes sont beaucoup plus fins. Euh, je, les, euh, je les trouve beaucoup plus ressemblants. Je trouvais que les, les clones étaient un petit peu euh, buddy-buildés. On y reviendra également pour Obi-Wan Kenobi. Mais là, euh, là, voilà. là je, suis, je suis vraiment conquis. Toujours pareil, hein, on a une pose à genoux, une pose en mouvement, une pose bien posée, bien statique avec l'arme en avant. Bon, euh, on s'y attendait. Euh, c'est vraiment, vraiment sympa, on a, le, on a le, gros, le gros flingue. Et puis on aura donc deux versions là aussi lourdes, avec ce que je dessine ici. Euh, on verrait donc un lance-flamme, hein, c'est comme ça que je le traduis, et puis euh, un lance-missile. Donc, euh, donc un, grand classique, hein, un grand classique de la figure. Au niveau lourd, pour les séparatistes, on va se retrouver avec des droïdes de café euh, Bon, il y a un parti pris qui a été choisi, là aussi, c'est de nous les mettre euh, un en boule et un, euh, un euh, déployé. Euh, moi, je n'aime pas celui en boule. Je comprends l'idée, parce que le droïde arrive sur le champ de bataille euh, dans cette version-là. Mais euh, je trouve que voilà, ça fait trop trop, trop ramasser. J'aurais vraiment proposé euh, deux positions différentes. Dans la boîte, il semblerait qu'on en ait quatre. Donc euh, deux en boule et, et puis euh, deux, euh, deux ouverts. Euh, après, voilà, ça reste le droit de casse. Et puis c'est une belle, belle, belle machine, une belle figurine. Dommage qu'on ne voit pas la carte, mais ça viendra. Euh, on voit par contre qu'il a une orientation. Hein, il a les, les encoches pour mettre les réglettes de déplacement. Donc je vous rappelle que ce sont les mêmes que celles qu'il y a dans Légion. Euh, premier du nom, donc si vous voulez juste acheter des boîtes euh, de troupes et ne pas euh, acheter euh, la boîte euh, de base, la nouvelle boîte de base, mais, mais j'en doute, hein, je pense que celle-ci va normalement beaucoup mieux se vendre euh, qu'à la première, même si la première a eu un, un franc succès, je pense que celle-ci va vraiment bien partir, vous pouvez acheter juste des boîtes de, de, de troupes et puis utiliser vos réglettes et euh, vos, euh, vos lignes de tir sont exactement les mêmes. Vous allez vous priver, par contre, euh, du commandement, c'est-à-dire de, de wan et de Grifus, Voilà, très, très beau droïde, même si je suis un peu mitigé sur euh, la pose euh, en vol. Allez, on va parler euh, du lourd. Donc, euh, les deux commandants qui sont proposés hein, dans cette boîte, euh, bon, je vous rappelle que dans la boîte, Initial, c'était Dark Vador et Luke Skywalker. Là, on se retrouve donc avec Obi-Wan Kenobi et le général Grievous. Alors Obi-Wan, euh, ben forcément, il est dans sa pose euh, sur et dessous, hein, à dire sa, sa pose de combat de Jedi avec les, les, les deux doigts. J'aime pas, moi ça, ça, ça fait trop américanisé. Je vois pas pourquoi les Jedi prendraient des poses de tai -chi comme ça. Bon, bref, je suis un vieux con, c'est pas grave. Obi-Wan euh, en armure. Ben, c'est normal parce qu'on est dans le clos noir, euh, la pose est quand même assez dynamique. Je le trouve un peu bodybuildé, par contre, hein. je le trouve un peu, euh, un peu lourd, euh, un peu balèze. Et euh, je pense qu'on aurait pu euh, travailler un petit peu plus dans la finesse. Euh, voilà, c'est ma, ma remarque. On ne sait quasiment rien sur, sur Obi-Wan. Euh, on sait qu'il va avoir des cartes de commandement bien sûr, mais on ne connaît pas ses capacités. En face, on va avoir le général Grievous, donc sur son fameux socle bleu céruléen. Euh, très très très belle pièce. Alors pareil, je trouve qu'elle manque un petit peu de finesse. Les sabres laser sont un peu épais. Il faudra voir ce qu'on peut faire ensuite au niveau de la retouche. C'est un personnage que je trouve plus fin que ça, moi, dans mon visuel, dans mon imaginaire. Maintenant, voilà, hein, il faut, euh, je le redis, il faut voir la figurine en vrai. Moi, c'est un personnage qui m'avait été annoncé hors boîte de start. Du moins, c'est comme ça que je l'avais compris. J'avais imaginé en fait que ce personnage-là, et peut-être que j'avais dû distiller un petit peu de l'info euh, dans mes conversations, à un moment j'avais imaginé qu'elle sortirait tout seule comme un espèce d'ambassadeur à, à, à Cloud Bon, ce ne sera pas le cas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette boîte de start, il aura trois poses. Euh, il aura une pose comme ça avec tous ses sabres laser, euh, une pose avec un long manteau et, euh, et juste deux sabres, on la verra juste après. Et puis il y a une pose où on n'a pas vu d'image où il tiendrait un pistolet, un blaster. Euh, un DT57 et puis, et puis un autre sabre laser à côté. Euh, donc voilà. Alors après, euh, on nous annonce trois pauses pour, euh, pour Grievous. Je vois pas pourquoi on nous annoncerait pas trois pauses également pour euh, Obi-Wan. A euh, voir. Il faudrait voir s'il euh, y aura également cette pluralité. Ce serait injuste que ce soit pas le cas. Donc j'imagine que ce sera le cas. Mais on ne nous a rien montré. Parce qu'il faut un petit peu qu'ils gardent, qu gardent leur. Euh, leur secret pour eux, puis ils vont nous citer les informations d'ici courant septembre. Hein. Normalement, c'est par là que ça devrait... que cette nouvelle... ces nouvelles factions dont avez promis, que nous avait promis José euh, devraient arriver, puis José nous avait parlé. Vous vous rappelez, euh, dans l'interview que j'ai fait euh, d'Asmodé et de l'FFG, José nous a dit pour septembre, vous aurez de nouvelles factions. Et bien Et voilà, ces nouvelles factions. Allez, donc je vous montre donc la pose, la seule pose alternative que l'on a de Grievous, hein, donc c'est avec les deux sables et avec ce manteau. Par contre, on nous a montré Obi-Wan toujours avec euh, avec la même. Bien entendu, on va avoir des cartes de commandement. Hein, on en aura, on en aura 8. Euh, On a vu, euh, on ne voit pas euh, celles qui sont euh, qui sont euh, derrière, hein, qui sont à mon avis celles qui apportent vraiment des effets. C'est marrant, ils nous ont proposé en fait de voir de plus près euh, les quatre premières avec embuscade. Euh, on active une seule unité, on a un point, euh, un point lumineux euh, par contre on n'a pas de texte en dessous, c'est-à-dire que le texte en dessous euh, c'est juste du fluff euh, on a ensuite le push donc là qui serait peut-être plus une carte euh, à deux points pour, pour le côté euh, séparatiste pareil, deux unités et que du fluff en, en dessous euh, là on a l'assaut avec trois unités et que du fluff en dessous et puis là bah, on a un petit petit sucre hein, pour, euh, pour euh, pour nous, c'est une carte avec 4 euh, au niveau du standing de carte. Euh, D'ailleurs, c'est le standing order, hein, l'ordre permanent, qui va activer une unité. Et puis, il est marqué qu'à la fin euh, de la phase de commandement, il faut retourner la carte. Donc, ben, on, verra, on verra ce qu'il y, qu y a derrière cette carte. On a, on a, hâte, on a hâte de le découvrir. Voilà, sinon, eh ben, on va également hein, retrouver euh, des cartes de déploiement, hein, des cartes d'univers. De, de, les mêmes dés, hein, euh, je tiens à le préciser, les mêmes dés de dégâts, les mêmes dés euh, pour, pour les objectifs. On a un nouveau, ça, ça me paraît être nouveau. Alors peut-être que je n'ai pas euh, en mémoire euh, tout, parce qu'en fait, j'en ai tellement dans la tête en ce moment, mais ça, ça me paraît nouveau. Dites-le dans les commentaires, mais je pense pas que ce, cette icône-là euh, existait avant. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est quelque chose pour, euh, pour la force, un petit peu plus de force euh, on, on verra. C'est un peu la tendance chez FFG, c'est de nous proposer un peu plus de force. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié au fait que c'est des droïdes euh, Et que les droïdes, ben euh, je pense que c'est plus un truc comme ça. Euh, parce que les droïdes, euh, ils vont pas subir la peur. Par contre, ils vont peut-être subir des dégâts. Donc euh, voilà, ça j'imagine un truc, un truc comme ça, ça doit être, à mon avis, pour les droïdes, mais euh, on euh, en reparlera lorsqu'on y, euh, lorsqu y verra un petit peu plus clair. Voilà, je vous laisse sur, euh, sur ces images-là hein, de, de, de, de Clos Noir. Et, euh, et voilà, c'est sympa. Ça fait longtemps qu'on l'attend. On va se faire des batailles. Alors, qu'est-ce qu'on peut euh, conclure en fait euh, sur cette sortie Ça fait longtemps qu'on attendait euh, Clos Noir, ça c'est une évidence. Ça sort au mois de septembre. Les points positifs, c'est le fait qu'il y ait une totale compatibilité avec le reste de l'univers préexistant. Maintenant, il y a un petit souci pour moi, c'est que euh, compatibilité, évidemment, mais on est sur deux périodes totalement différentes. Est-ce que ça va matcher Oui, il y a peu de joueurs, notamment en France. Donc, Quand les gens vont se rencontrer, ils vont se rencontrer euh, intergénérationnels, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il y a de la cohérence finalement euh, dans ce jeu ben, au final, on peut vraiment se poser la question. Euh, on est sur un univers qui, de toute façon, s'étend sur une période extrêmement longue et on est obligé de composer avec. Mais, euh, ben, voilà, on va se retrouver à voir euh, des troupes de clones qui vont se battre contre des troupes de l'Empire ou contre des troupes d'Endor. Euh, voilà, ça va un petit peu mettre euh, le, le brainstorm dans la tête. Euh, je trouve que c'est euh, voilà, dommage. Il n'y a pas d'autre possibilité de faire, de toute façon. Hein élargir la, la, la gamme c'était ce qu'il y avait de mieux à faire et on l'attend depuis tellement longtemps qu'on ne va quand même pas bouder notre plaisir c'est tout ce que je vais vous raconter sur cette euh, première boîte euh, en conclusion ça sortirait au mois de septembre hein, normalement on verra euh, au, niveau, euh, au niveau de la, de, de la com euh, au mois d'août ce qu'on nous donnera comme date officielle mais ça va sortir normalement courant septembre donc ce sera sous les sapins de, de, de, de, de beaucoup d'entre vous et ce sera sous le mien également, euh, à moins qu'on propose de vous le présenter, j'espère. On verra, quoi qu'il en soit, euh, c'est une très très bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour la communauté. Arrêtez de, de, voilà, de, de paniquer. Ne me dites pas que vous allez arrêter Légion quand on voit ça, c'est pas possible, je peux pas le croire. Ne me dites pas que vous allez arrêter Légion quand on voit des boîtes comme ça, et qu'on imagine tout ce qui pourrait sortir derrière, hein, puisque maintenant là, la porte est ouverte sur l'univers des clones et sur les différentes versions de clones, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Euh, voilà, ne me dites pas que vous arrêtez, Star Wars, des gens, je, je, je n'arrive pas à le croire. En attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager un max cette vidéo, à mettre des commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce nouvel élan qui nous est proposé. J'imagine pas que ça ne sera pas traduit en France, puisque je pense que vous allez me poser la question... Euh, je, je, je, je, je ne peux pas imaginer qu'il ne puisse pas la traduire. Voilà. Celle-ci au moins, cette boîte-là au moins, je n'imagine pas qu'il ne puisse pas euh, nous la proposer en traduction. Ça me ferait du mal. Je n'ai pas d'informations de ce côté-là. Je pense que la décision n'est pas encore prise. Ça tient qu'à nous qu'elle le soit. J'espère qu'elle le sera. Une grosse belle boîte comme ça. Quoi qu'il en soit, même si elle ne l'est pas, les règles ne devraient pas beaucoup évoluer. Et puis n'oubliez pas que... Euh, les mises à jour de, de, de, des règles seront quand même de toute façon traduites par FFG. Donc voilà, il n'y a pas de raison de vous retenir, lancez-vous. On est parti pour du clan noir, ça va vraiment le faire. Il reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y aura que ça pour défoncer le titre d'en face. Et puis là, bah, franchement, il n'y a plus d'excuses à avoir. C'est parti pour du clan noir. Ça rime Allez, ciao, bye bye